Alors, le Pass Culture, euh, c'est un pass qui permet à tous les étudiants de la ville de Lyon euh, d'assister à quatre spectacles euh, dans quatre lieux euh, culturels lyonnais, euh, comme l'Auditorium, l'Opéra, le Théâtre des Célestins, etc. etc. et qui coûte 16 euros. Eh bien, il suffit de venir au CRIJ, notamment euh, à partir du 7 septembre. Et donc, euh, n'importe quel étudiant peut venir l'acheter ici. Par contre, le règlement se fait par chèque euh, uniquement. Et il nous faut une présentation de la carte d'étudiant, bien évidemment. Tout type de spectacle. Aussi bien de la danse classique, que des spectacles de rock, que de l'opéra, que du théâtre, etc. Et du rap. <rire> Être étudiant. Être étudiant ça seulement. Bien sûr lyoncampus.fr. Sur le site internet de lyoncampus.fr, vous aurez tous les détails possibles sur euh, tous les lieux euh, accessibles avec le pass culture. Mais ça représente pratiquement euh, tous les lieux de spectacle de Lyon. Hein, euh, à part peut-être vraiment les tout petits lieux, mais la plupart des, des structures euh, peuvent être accessibles avec le pass.